Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter un clip vidéo sur le rempotage de ce pain. Donc euh, nous l'avons réalisé il y a quelques jours. C'est un art que j'ai travaillé avec une cliente il y a deux mois où on a posé toute la ligature et donc nous avons décidé de le rempoter euh, sur une lose Alors je sais beaucoup d'entre vous, vous m'arrêter en me disant euh, oui on ne rempote pas en même temps que l'on fait une ligature ça fait trop pour l'arbre etc vous avez totalement raison on évite en général de faire deux travaux en même temps c'est-à-dire rempotage et ligature sur la même année euh, et surtout quand on débute bon moi j'ai un peu d'expérience euh, j'ai la chance d'avoir aussi un, une serre qui permet de garder l'arbre dans une ambiance optimale pour qu'il supporte au mieux l'intervention que nous avons réalisée. Ensuite, vous verrez dans la vidéo que l'arbre avait un chevelu très dense, très important. On en a limité une partie, mais ça lui permet quand même de bien supporter le travail que nous avons réalisé. Donc si vous voulez réaliser avec moi un travail similaire, hein, j'ai toujours une réserve de quelques arbres, pas sylvestre et autres, nous pouvons le faire ensemble, hein, ligature, euh, mise en forme, euh, tous les conseils qui vont avec, le rempotage, euh, voilà. Je fournis tout le matériel nécessaire à ces interventions. Si vous êtes intéressé, il suffit de m'appeler au 06 14 38 78 51. Voilà, maintenant je vous laisse visionner, hein, euh, Donc, euh, le, le rempotage a été réalisé euh, euh, semaine dernière, hein, on est en pleine période de rencontrage, on fait beaucoup ces derniers jours. Donc c'est le moment, allez-y, bon visionnage à tous et à très bientôt. Aussi, Et, donc, bien sûr, plus drainé. drainé. Voilà, tout voilà, à ça, fait. Hein. C'est le... de la volvic, c'est très pour eux. Oui. Moi, oui, bon, ça pour l'instant. Baguette, et la grosse pour faire plus gros, mais sinon, ça, ça rentre mieux. Donc, on va tout tout comme ça et enlever tout le maximum de substrat. C'est-à-dire ce qu'il y a dessus, quoi, en on va fait. Tout, pour, tout, euh... tout, on va tout enlever. Allez, tout, on, lui on va dégager. Les racines, voilà, en fait. on va essayer de dégager le maximum. Le maximum Et ça abîme pas les racines de Non, pas ça, du tout. On, va, on va enlever. une partie Il y a des racines. On va on va tailler tout si gros. Oh, regardez hein? que, ce, que ce qui nous intéresse nous, c'est le chevelu. Voilà. Donc euh, on, va réduire, on va réduire au maximum près de la base. On va attention de conserver toutes les racines qui sont là, qui partent en étoile autour de mmh la base, mmh hein, pour, pour préparer le, le, le, ce qu'on appelle le nébarit, c'est-à-dire l'étoilement de racines. Hein. Donc ce qu'on veut nous c'est que lui, les racines. Aussi, Ça ouais, le oui, Ça y est, le, le, la, la deuxième étape. Eh bien ouais. oui <rire> Donc ce qu'on veut, c'est que il s'étale, la base s'est pestisse, ouais. qui fasse une belle assise pour Qu'on qu ait le, le, un sentiment d'un arbre qui se maintient bien dans son pot, voilà qu'il est bien assis dans son pot et surtout qu'il est stable. Et Du coup, ça le fragilise pas, mais on a plein de racines là, comme ça, un euh, petit alors... peu, un petit peu. On va en, on est bougé parce que si on, on veut le mettre là-dedans, oui, on peut façon, pas faire oui, autrement. Euh, voilà. Bon, fait. après, le travail qu'on a fait n'a pas été très violent, ouais. on n'a pas, pas taillé ce fort, ouais. euh, il est en bonne santé, il, a, il, est, il est bien vert, donc bon. On, on va pas non plus oui, euh, on va garder oui. le maximum de cheveux parce que en fait dans les pots ils ont quand même vachement plus finalement tout ça je peut presque garder dans les pots que c'est parce qu'il est sur une plaque qu'il en aura non, moins du je, coup. non non genre, on va remettre du, du, du neuf. d'accord voilà on va rempoter en fin de compte on va, on va changer c'est comme sustra. si on le remporte celui-là voilà celui-là ce substrat moi je vais le mettre euh, le, je vais le garder je vais le tamiser je vais le réutiliser plus oui, tard oui oui hein voilà Merci. ce qu'on veut c'est Bon, il y a longtemps qu'il est là, ce qu'on veut c'est lui renouveler un petit peu ses racines. Ouais, ouais, voilà. Parce que rapporté, tu vois, ouais. il en a, a quelques-unes ouais, qui, ouais, ont, là, qui, sont, un peu, qui euh... sont un petit peu abîmées qui ont noirci Et puis surtout, elles sont prises, vous voyez, ça, ouais, ouais, ça, ouais, ouais, ça. ça, ça a chignonné. Oui. Donc, Donc maintenant, ça n'importe voilà. plus grand-chose. Ça fait éviter. combien de temps déjà qu'il était euh... Euh, Dans ce pot-là, euh, 4-5 ans. Donc on fait sur le pain, tous les 4-5 ans à peu près, c'est largement suffisant D'accord C'est pas plein, de... trop souvent De toute façon c'est lui qui nous dit, quand hein. c'est le moment hein. Parce que les... Euh, a... Bon ben il a... si on voit par exemple, comme celui-là, il commence à pâlir un petit peu celui-là là, qui commence un petit peu à plumer il perd les aiguilles un peu plus tôt ah, en arrière euh, il se déplume un peu plus donc là ça veut dire que là ça commence à vraiment être compact et euh, là il faut, faut, il faut penser à la rosée. ensuite aussi quand l'eau elle ne pénètre plus mm -hmm. elle s'écroule directement ouais, tout autour. ça aussi ça rentre ça plus aussi, ouais, ça, ça, ouais, rentre ça veut plus. dire que c'est euh... le moment parce que toi les racines en fin de compte le substrat, ce qu'on a utilisé, hein, ça c'est de, de la pierre ponce donc il n'y a que ça, il hein, n'y mm. a que de la pierre ponce euh, donc c'est extrêmement drainant donc ça lui permet de, de vivre très longtemps dans son pot et dans son substrat euh, c'est contrairement à du terreau ouais, hein. ouais, ouais, ouais. dans le terreau, le terreau en maintenant il est décomposé hein. mmh. c'est plus de la poussière, hein. ça sert plus à rien donc c'est pour ça qu'une plante qui est dans un terreau il faut la, la rempoter, la rempoter tout le temps ouais. alors que là justement le fait d'utiliser euh, substrat drainant comme ça euh, ça leur permet de vivre beaucoup plus longtemps dans, dans le substrat après ça c'est sûr que c'est neutre c'est pauvre il n'y a rien dedans ouais, mais faut euh, apporter, donc il hein. faut apporter ouais. donc l'organique ben, ben, on l'apporte le fait qu'il n'y a pas de il a aucun élément organique dedans et ben on l'apporte avec l'engrais avec l'engrais voilà. Ah, moi justement, c'était alors euh, du coup moi j'étais complètement à l'inverse, c'est-à-dire que je pensais que les racines fallait être super méticuleux non. avec parce que je pensais que ça. <rire> bah ben justement, il faut être à la fois méticuleux parce qu'il faut pas complètement. mais le... là. là, on ne prend oui. pas trop de pincettes, non Non plus, pas n'en prend pas. Il faut regarder, mais on va enlever tout ce qui est pour moi gros, c'est-à-dire gros, c'est-à-dire toutes les racines qui ont cette taille-là. Ouais, ouais. Ah. Alors un feuillu, il savoir quel est l'autre, je l'ai complètement. Euh, là, là je l'ai complètement euh, détrempé. Je l'ai mmh. lavé la racine. Sur le pain, on le fait pas. Jamais. On ne, ne détrempe pas, on ne lave pas les racines. Parce que sur les racines, une chose très importante, c'est toutes les petites choses blanches là, ça, c'est les mycorhizes. Les mycorhizes, ouais. Ouais. Enfin les mycorhizes euh, <coughs> avec le pain, elles sont primordiales. Si t'as pas de mycorhizes, l'arbre il a mauvaise santé. Okay. Il vit vraiment en symbiose avec un. Il, il en a besoin. Les mycorhizes ont besoin de lui. Lui, il a besoin d'elle. D'accord. Alors, sur les feuillus, c'est plutôt des parasites quoi, des tomes, Non, non, des non. Ils vivent, ils vivent avec les mycorhizes. Mais ça dépend. Le, le charme, par exemple, lui, en lui, en il, en besoin, a, il en a beaucoup. Il en a, en a besoin. Le charme en a besoin. Le être en a besoin. Sur le pain, elles sont vraiment primordiales. C'est elles qui permet au pain de se nourrir. D'accord. Voilà. Parce qu'elles vont décomposer toute la matière organique pour la rendre assimilable. On fait le rempotage 4 ans tous Bien. les deux ans Ça dépend des arbres. Et celle-là Tous les quatre ans. Quatre ans pas. ça va alors. Mmh. Oh. Tu vois une racine comme ça, qui fait la boue, comme ça, qui redescend. Ça c'est une racine, toi j'en ai une qui prend le relais ici. Mmh. Donc celle-là, je vais l'enlever carrément. pour voir comment ça se présente en dessous, ce qu'il y a, il n'y a aucun intérêt en fin de compte, c'est pas très esthétique ce truc qui monte, c'est oui, oui. un peu moignon, On a une bonne couche. Oui. Et même les racines. Ça fait rien pour l'arbre alors. On enlève les racines comme ça. Ça dépend le, le suivi derrière. <rire> Et là j'ai la pression. <rire> le cadeau empoisonné, en fait. <rire> Mais bon, si tu veux, je peux faire le suivi pendant pendant pendant trois semaines ou un mmh. mois. Oui, bah de toute façon, je pense que ça peut être nécessaire, même peut-être que je revienne de temps en temps. Oui, <rire> oui, voilà. C'est comme les visites chez le pédiatre. <rire> et puis comme ça, dès que dès que dès que je suis sûr qu'il est prêt, que tu n'auras aucun problème pour le ouais. pour le garder euh, chez toi, tu, tu reviens et puis tu le récupères. Je mmh. t'appelle. Voilà. Moi, dès que je vois qu'il bourgeonne bien, qu'il est parti, qu'il est voilà comme ça, nous, moi je vais le, je vais le garder dans une ambiance quand même. Euh, bien Plus humide, et puis oui, euh, voilà. Je vais et surveiller oui. l'arrosage. Je vais faire en sorte que bon, il reste toujours humide, mais sans excès. Il hein, n'y a rien de difficile sur le pain. Oui, bah après, On peut l'arroser tous les deux, trois jours. Voilà euh, en été. Moi-même, je les arrose tous les jours hein, quand il y a les canicules, les grosses chaleurs. il va être dans le jardin, voilà. celle-là, mais c'est faut pas arroser. Sans, ouais, à l'extérieur, <rire> oui, ouais, oui. je pense l'extérieur oui il peut rester du plan et euh, il faut c'est pas c'est pas au niveau du substrat qui est le plus important ce qu'il adore l'eau sur le feuillage le pain on peut l'arroser ah ouais la douche voilà. on lui donne une douche tous les jours mmh. sans excès on lui donne la douche et puis euh, quand, sans le détremper d'accord voilà ça, ça, ça suffit largement cher. et ouais. lui il adore ça donc en fait si on part une semaine en vacances il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe toi. Oui, oui, bah, Ouais, euh, ouais, il faut juste prévenir après okay, bah, et, et, et, et, et l'abner. Et après, c'est lui qui s'en occupe. Voilà, toi, du coup, ah, ouais. alors on va le présenter là, comme ça dedans. Donc là, toi, j'ai un peu, c'est un moignon là. Donc, on va, c'est chouette. Ça, les... j'ai fait ça la semaine dernière. Mmh. Je sais pas si c'est ça qui a provoqué. Je dis, tu le. Ah, ouais, le le <rire> Ah oui, que... parce que faut la, ponce, bah, la... Non. non, mais je pense que c'est plutôt le cyprès qui m'ont provoqué la... Voilà, donc il va être présenté comme ça. Oui, d'accord. On va essayer de... Oui. Oui. parce que j'imagine après comme ça quand on les rempote comme ça ou qu'on les pose sur les il faut suivre quand même correctement pendant 2-3 semaines voilà 3 a... semaines c'est largement ouais. suffisant pour bien pour se rendre compte de ce qui se passe là euh, en plus bon le, la saison est un peu en avance hein. ouais. euh, on le voit le, le bourgeon commence toi à, à, prendre, à changer de couleur ouais, ouais. Hein. donc euh, ça veut dire que bon il est sur le point de démarrer hein. on est très en avance ouais, après euh, c'est fait froid, gel, ça, là, oh, euh... Il a la serre. Ouais. Le pain euh, le craint pas forcément. Ouais. C'est pas une arbre qui est trop c est, c est ce genre de phénomène. Donc en fait, quelles que soient les conditions climatiques, je peux le laisser dehors. Oui. Alors, euh, attention, pas de courant d'air. Ouais. Hein, donc un endroit abrité, surtout ouais. pendant l'hiver, donc le mieux, tu le poses dans un coin, même le sol, euh, de façon à que tu profites de la synergie du sol, euh, oui, oui. voilà. Et un endroit où il va pouvoir dégeler, euh, où il prend le soleil dès le matin, dès qu'il a brisé, ouais, ouais. voilà. Faut... Non mais j'ai bien un endroit en tête là justement qui est un peu abrité, mais qui est justement euh, qui est plutôt euh, sous d'autres arbres quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Après, le, le pain, l'été, le, il aime le soleil, hein. C'est ouais. un arbre du soleil. Ouais, ouais. Voilà. il adore se trouver plein plein soleil. C'est ce qui lui permet d'avoir ce feuillage euh, qui est bien, bien résistant, quoi, qui pique mmh. bien. Voilà. A les, sinon à l'ombre, il va avoir les aiguilles qui s'allongent. Euh, après, c'est pas euh, vraiment long. Un... Donc euh, voilà, après, ce qu'il faut, c'est qu'il ait au moins 16 heures de soleil dans la journée. S'il est à l'ombre une partie de la journée, c'est pas un problème. Ouais, ouais. Mais il faut qu'il ait ses heures de soleil oui oui donc faut pas un coin ombragé tout le temps quoi non surtout pas, surtout pas. ah non sinon il va, il va mmh. ça va pas lui plaire Finalement le top c'est quand même quand on rempote ça serait de mélanger des substrats comme ça avec le terreau quoi alors. Ouais c'est ce, je... ouais. ce que je fais. dans mes jardinières. Mmh, bah dans oui. <rire> oh, mais ça nous le dit pas <rire> Et puis surtout par exemple pour les pour les, les plantes qui vont rester longtemps dans les pots. Alors attention, il hein, euh, y a des plantes d'appartement qui vivent dans des lieux où c'est que de la tourbe. Ouais. Donc il leur faut ces ce milieux-là. Maintenant, euh, c'est vrai que de, plantes, un juca, euh, euh, un ficus, un mmh. ficus benjamina, toutes ces plantes ouais. d'appartement. Là, euh, Là tu leur mets ça hein, avec, euh, avec, du, avec du terreau pour que ça draine ouais. bien et puis qu'ils euh, puissent vivre longtemps. Est-ce que ça, j'ai jamais trop fait gaffe mais euh, ça s'achète dans les jardineries, les terreaux comme ça. Non. enfin le, les... non. ouais voilà, hein, parce es que j'en ai tout jamais prêt. vu. Hein, Donc hein. Euh, euh, la pierre ponce, moi, je la prends à champer ouais. chez Mustard. Il vend pas, ils vont, enfin, vont au particulier ou oui. c'est que ouais. moi j'ai envoyé tous les gens du club de bonsaï, je les ai envoyés. Et tu vas avec une poubelle, il ouais, tu ouais. prends 5 euros pour remplir la poubelle, ouais. et puis voilà. C'est son nom ou c'est... c'est la société. D'accord. Voilà. Toi, là, moi elle est tamisée. D'accord. Hein? Donc je fais plusieurs crânulométries en fonction de ce que je veux. Ouais. Bon bah pour lui on fait une petite craniométrie Ouais. Hein? Voilà. alors on met au milieu comme ça et surtout sur ce côté-là. On, on fait en sorte que ce soit partout. Comme ça, toi. Voilà. Et là, maintenant, on va préparer aussi un peu de keto. Alors, on va préparer... C'est euh, ah. la partie que j'avais coupée, mais tu vois, qui a complètement cloisonné. Parce que là, il y avait un pivot. Il y avait un pivot que j'ai coupé. Mais que j'ai coupé par, par étapes, mmh. en deux étapes. cest quand je l'ai récupéré, j'aurais laissé ça. Plus tard, je l'ai passé, passé dans un autre pot, puis je l'ai carrément parce que j'avais vu le, che le chevelu qui avait pris le relais. j'avais pas, au départ, assez de racines. C'est des arbres que je prélève dans des, dans des endroits très argileux. Mmh. Donc, il n'y a pas de racines dessus, il n'y a rien et donc je garde la mode d'argile autour avec, et puis je casse tout doucement l'argile, mais je me retrouve avec des bâtons qui sortent comme ça de l'argile donc je les mets, mets là-dedans et après au bout de deux ans, trois ans je les sors, j'enlève toute l'argile et, je, et je me retrouve au bout des, des grandes racines que j'avais laissées avec un chevelu mais j'ai un chevelu qui a commencé à prendre le relais aussi à ce niveau-là donc je rabats toutes les grandes racines que j'avais laissées, je rabats mon pivot et puis c'est des petites Toutes racines petites, voilà, qui, qui prennent le, prennent relais. le relais et mmh. ainsi de suite. Voilà, C'est pour ça qu'on peut y aller dedans. Mmh. Nous, on va le tout petit peu. Sans le laver, quoi. Juste, ouais. On pourra, soulever, on pourra soulever l'arbre avec la plaque. Ouais, ouais. J'avais pas fait attention sur les autres qui avaient des fils comme ça, on les voit pas en fait, Non, hein après on, on les voit après, plus, voilà, ah, voilà, bien sûr. Dessus, euh... chez ça, oui, oui. J'ai comme ça. on va entourer tout ça. Le keto, c'est ce qui va maintenir le substrat tout autour. Là, on va prendre les petites baguettes et on va essayer d'en rentrer comme ça. Pour ça il, faut, il faut mettre une bonne dose comme ça. Oups. Ah oui, pour que ça rentre dans les... Entre les. Voilà. Donc on fin de croise avec ça, on va refaire les bords. D'accord. Ça va faire bord d'un pot. Ouais, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier là, la terre de Elle colle. D'accord. Elle colle. On va la mélanger avec de l'acadama. Fin, très fin comme ça. D'accord. Ok, la reste un peu brillante. Et la kadama, c'est quoi ça euh, C'est un argile. D'accord. C'est de l'argile euh, qui est prélevée dans certaines profondeurs, euh, en général sous, à 10 mètres. D'accord. Euh, le laisse sécher pendant plusieurs semaines dans des grandes serres. Et, euh, et ensuite, oui. il le compacte, ils font des grades d'une différentes. différente. D'accord. Voilà. Et tu vois, donc il, a, il garde, il garde une, sa propriété d'argile, hein, mm -hmm. mais euh, il ah, est oui. très très fin. D'accord. Et il ne colle pas. Là, on va déjà commencer à former notre, notre bord comme ça. <coughs> En séchant, ça restera comme ça. Euh... Ça bougera plus. Ouais, c'est super. Comme euh... la fibre. C'est vrai, ça fait la... comme la fibre. Ouais, parce que j'ai le, j'ai mis le, la cadavère dedans. La cadavère, ouais. C'est avec ça que c'est tout le montage hein, sur les pierres comme ça. Ouais, ouais <coughs> Et après du coup ça oui euh, les mousses colonisent dessus. Voilà, et, euh, bah là ouais, on va la faire, on va la coloniser, on va la poser la mousse, mm -hmm, tout de suite. D'accord. Pour que ça, ça colonise très rapidement. D'accord. comme ça tient. Voilà. Alors là maintenant, avec la mousse, on va, on va donner la forme. On va coller moins. On va coller de la mousse dessus. avec que je vais hein. je récupère la mousse comme ça. Voilà, comme ça là, mm -hmm. bien. On va ici, on évite de récupérer la sagine avec. Parce que sinon c'est un petit peu c'est un petit peu envahissant, ouais. ça colonise tout un petit peu trop. Tu m'en fais comme ça, tu les tires Comme ça, tu les tires. Et après, c'est comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va faire comme ça, on va t'apporter. De toute façon, on va faire bien, bien, bien. Laisse, hein, du coup le... Oui, ah, oui, oui, oui ça, bien sûr, hein, c'est vachement ça, important. Ça ça. Bon, hein. Oui, oui, oui c'est ça qui est bon. Et après, on peut s'amuser à donner des formes comme ça, tu vois. On peut sculpter le, le truc sans, pour ne pas faire quelque chose de trop ouais, ouais. bombé. non Mais, plus. Oui, parce qu'après ça sera figé, du coup ça, oui, va, voilà, rester, ça alors... va rester. D'accord. En fait le but c'est que ça ce soit vraiment recouvert Il en faut... Euh... Ouais bon après elle colonise hein Ouais, ouais j'imagine que ça doit aller assez vite Oui oui Des fois même, des en fois même, moi je fais euh... je... Ce que je fais des fois même c'est que Quand j'ai plus assez de mousse, je la laisse sécher hmm. Bien sèche, je la miette, On les miette. Ouais, ouais. Et puis je la saupoudre D'accord, voilà. ah oui Ça se coupe, ça colonise très très vite On va donner un peu de forme à tout ça variétés en plus tu vois comme ça ça sera ça mmh. sera sympa ouais c'est sympa ouais. voilà donc euh, vous avez vu hein, un petit séance rempotage mis sur une jolie loze hein. eh bien il est bien arrimé hein, bien fixé on va le surveiller maintenant on va le laisser dans la serre et surveiller un peu son évolution voilà normalement euh, tout va bien se passer, j'ai quand même laissé euh, pas mal de, de, de, de chevelus sur les racines. Je n'ai pas, pas été trop trop trop sévère, hein. je ne vais pas lui faire peur non plus. bon Bien que c'est moi qui le surveille, hein. j'ai préféré euh, lui proposer de, de le garder en surveillance chez moi dans la serre, comme ça au moins je suis sûr qu'on ne prend pas de risque. Voilà, donc euh, maintenant ben, vous pouvez faire un petit pouce si vous avez aimé euh, la vidéo. Et je vous remercie à très très bientôt pour une prochaine vidéo.